Ah mais je suis jaune okay. Okay. Comme ça on a un joueur bleu de qualité. D'accord, sympa. <rire> non, je <suis> pas fast. <rire> Ça fait combien l'air en no man's land toi C'est quoi ton best Je sais pas, j'y joue jamais, je crois que j'ai fait 290, un truc comme ça. Ah oh. oh, c'est encore une grosse merde. Oh. Je me rappelle une période toute la deux de se en no man's Ouais, bah ouais, il faut ris. Non, c'est qui C'est Rissu, il avait fait 300 et là il était refait, je me souviens. Bah ouais, gros. En plus, il avait fait ça, genre juste avant que fou. Faut... fou quoi, genre. Elle arrive à il va se faire enculer. Bien. Ouais, mais il va il mettre des zombies tout dans tout la gueule, ce bâtard là. Bah ouais. Il y avait Alkebsauce là. Non, bâtard. Bah Vas-y, on se fait, on se fait. Fais gaffe, faut te craquer, Blow. Genre, pas comme moi. ça ça fait des points ça s'appelle le boost on viens là. <rire> là qu que je, je code face par contre le chien oh le, le, oh, le, le, le spoil. par contre t'es slow la fou faut... non je passe pas t'inquiète au fond viens au fond tape dans le fond à Ah, Fast cut ma gueule. <rire> Putain, il veut te prendre les rampants. Prenez les grands là. Putain, vous êtes vraiment des chiens. On c'est parti, Fais gaffe à l'air, ça arrive. Vas-y, lui aussi est l'air. Vas-y. Vas-y, vas <rire> vas l'attirance, les gars. Vas-y, c'est bon. Ouais, l'attirance. Oui. <rire> oh, calme. Et toi. Oh, il a une idée. <rire> <rire> <rire> Alex, en fast cut là, ça le pas les vies. C'est pas, pas légitime. Ils le faire même avec une manette, c'est légitime. Attendez, attendez, attendez. Vas-y, allez, allez, Oh, il a ouais, mis des sangs à des l'air Ah bien, oui. Putain, il s'est mis à courir ce gros bâtard. Oh, il est pour moi celui-là. Aide-moi! Allez encore un! Fais gaffe, fais gaffe, euh, suite! Oui. Appelez la Les tuer plus si vous <rire> pouvez! <rire> Vas-y! L'ND <La> qui arrive! <rire> L'ND qui arrive! arrive. C'est mon duel, c'est mon duel! Ouais oh bah faut peut-être le cut un jour! T'inquiète, je, je déguste! Oh, ah ouais. il est sur un. Oui. Ah putain. Mais nous on se fait des points comme moi là Maintenant je vais faire des rampants Ah ouais, t'as une greu encore non Moi j'ai deux greux moi aussi Vas-y, vas-y Vas-y, venez cutter Faut que vous cutiez les gars Faut qu'on joue la cure à l'attirance et vous cuter Et moi il me faut masto Par contre restez pas dans le chemin tant que j'ai pas masto les gars Ah ouais Vas-y là on est bon 3 minutes 24 on est bon on est bon on est bon Tout est <rire> dans le timer. <rire> <rire> ouais, Je sens d'être envie d'aller cuter. Ouais moi ouais, <rire> je le vois faire des petits allers-retours. Vous allez pouvoir venir cuter là c'est bon. Vas-y que es normal après. Moi t'en veux On va bientôt. La grosse une Là, voilà les chacals <rire> Vas-y je vais mettre une grue, ah non! <rire> okay. Vas-y mets une grue là Vas-y je mets <rire> Quoi <rire> Vas-y je mets la mienne C'est ouais, pas pété au milieu putain c'est n'importe quoi Vas-y mets mets mets dans les 5, cin... ça va te faire depuis 50 gros Vas-y, j'ai une serpiller. Au lieu de serpiller voilà, voilà vas-y vas couteau là les deux. Vas-y je te le laisse. Oh sweet il est slow cousin <rire> <rire> Moi j'ai plus de balles gros je peux plus fast cutter là Ouais Vas-y LR là fais toi ton Mustang là Moi je me ferai un Mustang plus tard un peu <rire> Tu fais ton Mustang à base de réa Oh tu les tuez vous Pas quoi que y a pas assez de points ouais, merde. avec quoi Ah ouais T'as cru que c'était les 1 million de points qu'on avait sur Call of the Dead, non, oh non Ok. Vous avez 10 balles de Glock Moi je cut dans le vent, j'en ai deux, donc euh. Ok. Je les garde pour mon fast-cut. Vas-y, remets une, remet une balle là Voilà. Alors... Oh non Vas-y, reprends un air. Après un zombie là, vas-y on le tabasse! Il a ouais. fallu bloquer, bloquer Forest. Ouais. Vas-y, tue-le, tue-le, il est sur moi, il est sur moi, tue le tue-le, tue le Par contre, ouais. tu la <rire> peux vite. Ah vous ça. allez faire des points. Euh, du coup, moi j'en ai perdu. C'est pas grave. Ouais, t'en as perdu, mais vous voulez te partager. Voilà. Vas-y, lui, lui, bon. tue-le. Vas-y, adieu, adieu, allez les gars. Allez allez. allez, allez, oh putain, vous avez non, on l'a pas tué, moi je suis parti, genre. Je pensais qu'il était mort. Oh my gueule Allez, les gars, vas-y, c'est parti. C'est la pêche, ma gueule. Allez, sweet. Oh, moi j'ai des balles, c'est bon. Alors, on doit être archi slow par contre. Ah, mais bon. moi j'ai bientôt plus de balles, c'est bon. Attends qu'il y a un gros tas et tu, tu aurais une balle de Mustang, c'est plus simple Ouais Bah ouais Regarde là maintenant BOOM Mais Attends il y en a encore deux Quand il y aura deux... Fais gaffe à l'air Vas-y à l'air Cut cut cut ma gueule, cut Allez vas-y T'as du point là Ah fais gaffe fais Faites gaffe, gaffe oh. Mais au pire crève une fois sweet Vas-y, moi je crève, Zayn <rire> Vas-y, bien là, Et tu bah, t'as bon, là, là. Vas-y, cut, cut, cut, cut, ouais, allez, cut, allez, allez, allez, allez. Prends qui reste là, prends qui reste ma gueule. Vas-y, vas-y, vas-y ma gueule, vas-y. Cut encore. Allez, encore, encore. Allez. Encore. Allez. Allez. Aïe aïe aïe. Vas-y, cut, cut. Comment on fait cut mais vas-y. <rire> oui Ah non Vas-y vas-y vas-y ma gueule Déglingue Vas-y ma gueule Oh les fils de pute Putain j'essaie de Vas-y réale tu vas faire tes mistons gros. Voilà c'est bon là, t'as racé. <rire> Moi je que la vague. Vas-y passe à. passe à là à droite gros. Bien vu. Aïe oui, aïe aïe, c'est bon. Vas-y, moi je vais essayer d'en faire ramper quelques-uns pour suite. Oh là, là j'en ai un derrière moi, il est pas vu. Oh putain, la vache, ils sont chauds à baiser là. Ohlala, là, vas-y, tire LR. Je suis un bombardé style LR. Vas-y, encore fast, mec, fast. N Oublie pas, c'est les kills le temps. Tu vas me vider tes chargeurs là Bah ouais mais je fais des rampants pro pour... <rire> suite On s'en fout de ça Ce qui compte c'est les kills Aïe aïe Ah ouais, je sais si je te bloque un peu Ouais j'essaye gros, j'essaye de cuter ton rapport <rire> J'ai le voice là <rire> <rire> Allez tire A chaque fois qu'il part là Vas-y vas-y bombarde ma gueule Ah, on doit mettre trop de balles là, gros. Oh, dégage, Sweet Oh là qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de sauter tranquille. <rire> bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rampants partout et c'est impossible de tourner. Dégage ouais, pas droite, gros. Ouais, ah, laissez-moi ceux du fond là. T'as Masto là, LR? Mais... Vas-y, viens tourner, prends les zombies. C'est bon, Laisse-moi mourir, de gros. Vas-y, viens me réa, euh, Sweet. Attends, attends, faut pas que je meure aussi. Oh là y'a un zombie sur toi gros what the fuck Ouais ouais il va, il va sur l'air il va sur l'air Fais gaffe y'a un zombie qui arrive t'as le temps non, Putain je peux pas non je peux pas ouais. l'air pourquoi t'as tué Ouais c'est les... ah, bon c'est pas grave Allez allez Ria, je vais me faire claquer par le rampant Allez viens Ah oh putain viens vers moi Encore un Allez ah bâtard Wopopopo T'es où LR Non Merde <rire> <Non, non, non. rire> T'es voilà, pas assez moi Vas-y j'arrive c'est bon t'auras assez Vas-y vas descends au pire papa. Ouais Allez là gros Eh, je vais remonter je vais aller faire Allez 5000 vas-y <rire> Vas-y LR bombarde moi le temps Vas-y recule tout Un son... On est presque 300 là. Voilà. J'arrive. Allez, là je veux que ça bombarde, cousin. il a plus le temps. Toutes les balles faut qu'elles y passent. <rire> Ceux qui ont dit que c'était dur de faire 3 Mustang, mec. On a fait taire les critiques. En 3 games, hein, oh. j'ai pas dire mais bon. Comment on fait pour avoir des munitions <rire> moi j'ai envie d'avoir une deuxième grenade Allez les gars voilà T'as plus une balle Non j'ai plus rien moi J'aime trop quand ça encule comme ça là Ça pète de partout Voilà c'est ça qu'on veut les gars Attends je m'achète ma fait. Hop c'est bon je me casse on fait quoi On fait ça après on va en first room ou quoi Vas-y Tu sais que depuis tout à l'heure j'ai pas masto je suis vraiment à l'os Ah bah ouais Vas-y LR reprends Vas-y face face t'encule LR là <rire> Vas-y vas-y vas-y cul on s'en fout faut qu'il y ait du spawn là <rire> Faut qu'il y ait du spawn Domito Domito C'est chaud ma gueule Ah. J'ai plus assez pour ma sau so, putain je devrais dans le cul pour la faire trop C'est chaud <rire> Rien que j'encule tout j'ai presque plus de balles <rire> On a combien de kills là J'ai plus de balles Franchement peut être on a pâté le record hein, sans faire exprès hein. 225, 91, 52 ouais, je casse toi espèce de gros enculé des <rire> Moi je réa et je tire en même temps, my Par contre, j'ai fait une bête d'esquive là, hein, je vais pas dire mais. Ah ouais Ouais, ouais. J'ai fait un demi-tour, je suis rouge. rouge. Ça, Aïe, putain, je me fais enculer. Et toi, Hilaire t'as des balles Non. T'en as plus Couteau, couteau, couteau, couteau <rire> Vas-y, fast <post> <rire> <On rire> Oh le 3-6 Suite, descend, je... euh, euh, tu me donnes les zombies et. On va en faire sombre Ouais, comme ça on compte les kills. Attends, je cut les rampants vite fait là. On fait du fast là. Oh là, j'en ai eu un en plus. Vas-y, garde des trucs en. garde des, garde des fils on de pute en bas on et cut. on cut ceux-là là. Ça nous fait 3 kills en plus. Qu'est-ce qu'il me veut lui T'aurais dû rester au sol et faire du fast cut, Moufo. Avec tes balles là. Aïe. Voilà, vas-y, vas-y, fast cut, fast cut. Ah ouais basket, gros gros, <rire> Oh, il y a un <rire> chien les gars. <rire> <C 'est explosif. rire> Vas-y, ma gueule. C'est dernier. Vas-y. Vas-y vas, -y. vas, -y, ma gueule, vas <rire> Il est croyant hein. Ah, il y a un qui. chien qui arrive les gars, prenez-le. Il y a un chien. Nickel. On le quête Ouais, le ils, ils, ils, ils, ils ont pas beaucoup de buffs, hein. ils sont quête Allez attends, attends, Encore y a le G, un G, y a le Allez, Mais viens, un, fils bon. de putain <rire> Ah, c'est trop bon l'histoire <rire> ah, C'est des enculés Allez vrai, Chien, Allez, on le dose l lui Allez, lui Allez, on le doser Vas-y, passe quête ma gueule, tiens jusqu'au 400 comme ça. Encore un peu, gros, ça sent la fin là, ça sent la fin. Attends, il est en train de m'enculer par contre. Oh la ah, là Oh, ça, oh il a mis le <rire> <temps. rire> Ah, ça a mis le bâtard! Ah, par <rire> contre, on laisse pas crever, enculé. Ouais, non, on va le finir avant. Ah, je suis rouge! Oh non! Ah, ouais, t'es mort! Ah, il est pas mort ce bâtard! Mets des balles, mets des balles! Ah oh, putain, dommage. Vas-y, elle revient! Vas-y, elle revient! Vas Putain je suis tout rouge là. Combien on est Attends faut... je calcule vite fait là. 280... Attends. Ah dommage. Vas-y fais le calcul, attends il faut... Voilà. 146... Euh, plus 230. On fait quoi On peut en faire ça 146 plus ouais. 230 ça fait 376. Ah ouais Ouais. C'est plutôt pas mal non Bah ouais 376 c'est plutôt rentable. Enfin je fais combien 96 plus 50, ouais, ça fait 146, 146, puis 376. Si, si. Ah ouais, gros. C'est combien le record Je sais pas. Allez, gros, j'ai pas...